Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 167. Aujourd'hui je vous fais la présentation du deuxième meilleur cannabis que j'ai jamais fumé de toute ma vie, le Dorf Pink, cadeau d'un abonné. Un très grand plaisir de vous voir aujourd'hui, grosse vidéo. Quand même le deuxième meilleur cannabis que j'ai jamais fumé de ma vie. Euh, je l'ai essayé <coughs> vendredi dernier grâce à OG Puff. Un gros shout-out à OG Puff. Euh, C'est un abonné de Rimouski qui est venu voir un spectacle de rap, le Rap Battle, samedi dernier. s'est euh, présenté à Montréal vendredi. Et puis, qui m'a accueilli chez son ami Cédric. Un gros merci à toi, Cédric, euh, pour ton hospitalité. Euh, OG Puff, allez voir sa page euh, YouTube. Il y a présentement deux vidéos de rap. C'est OG Puff officiel. Et je vous suggère fortement de regarder sa chanson, d'écouter sa chanson THC. Vraiment ma préférée entre tes deux vidéos. Euh, OG Puff, un gars de Rimouski. Vraiment un gars qui connaît ses affaires. Euh, c'est pas du cannabis à 100 l'once que je vais vous présenter. Euh, c'est du cannabis à 150$ pour 14 grammes. Donc c'est vraiment 300$ l'once. Euh, c'est un phénotype de pink Kush. Ça s'appelle Doff Pink. D-O-U-G-H pink. pink. J'ai pas été capable euh, de trouver de Dough Pink sur Leafly. Euh, la façon qu'on peut trouver ça du Dove c'est en cherchant ceux qui le font pousser, les growers, les producteurs, euh, dans l'avenir, ce ne sera pas vraiment euh, la variété qui va nous intéresser. On le sait très bien, ça va être les terpènes, et puis quand on va trouver notre cannabis avec les terpènes, on va chercher notre producteur, celui qui va le faire pousser. Parce que si notre variété préférée c'est le Blue Dream, vous savez très très bien Très bien avec les vidéos que je vous ai fait que les blue dream d'une personne à l'autre c'est pas le même blue dream donc on va rechercher le producteur on va voir nos producteurs préférés comme entre autres présentement on pourrait dire que nos producteurs préférés c'est ça de rapport qualité prix avec la sqdc les producteurs euh, que michael c'est Puff les producteurs que michael m'a suggéré ça s'appelle Sacred Garden, Jardin Sacré, euh, S-A-C-R-E-D, G-A-R-D-E-N. Et puis, un autre, euh, ça c'est un groupement de grower. Ce n'est pas seulement une personne qui fait pousser, mais plusieurs personnes. Donc, c'est sûrement là euh, plusieurs experts qui se sont regroupés ensemble. Allez voir aussi, faites des recherches pour Gary in the Garden 2.0. Ça j'ai rien trouvé. J'ai trouvé quelque chose sur Sacred Garden, mais pas Gary in the Garden. Euh, puis même si j'ai trouvé Sacred Garden, j'ai pas trouvé le Doff Pink. On dirait que c'est très difficile à trouver. Quand j'ai rencontré euh, OG Puff, euh, Michael, euh, il m'a présenté euh, quatre cannabis qui, euh, qui s'était procuré. Euh, il voulait me faire essayer les quatre j'ai senti ces quatre contenants euh, il y en avait vraiment deux qui étaient vraiment exceptionnels. vraiment là, dans mes arômes de pink couche de perps un goût vraiment de, de gaz hein, qu'on appelle maintenant là, un terme qu'on va utiliser sur la chaîne de weedman un goût de gaz c'est vraiment le goût le qu'on parlait là, de chimique euh, mais là je me suis informé avec des personnes là, qui euh, qui vendent le cannabis qui, qui consomment le cannabis et puis, c'est vraiment l'expression qu'il faut utiliser quand qu on parle là, de cet arôme-là. Deux de ces autres cannabis, je voyais que c'était de la qualité, euh, mais vu que c'était des cannabis vraiment très dispendieux, euh, je savais que ça n'allait pas être des cannabis qui qu allaient être dans mes préférés. Donc, j'ai suggéré à Michael de mettre ça de côté, de garder ça pour lui, parce que je savais que cette variété-là, que j'allais l'aimer, euh... Écoutez, j'en avais la chair de poule. J'étais dans un appartement à Montréal avec Cédric et Michael. Euh, je ne sais pas si Cédric savait ce qui se passait. Euh, je ne sais pas s'il si savait le cannabis qu'il avait sur sa table. <rire> Pour ceux qui s'interrogent, mon meilleur cannabis à vie, c'est le do -Dos, Un produit que je m'étais procuré à Canis s'attaquer dans la réserve de Oka. Un produit qui coûte 300$ l'once, le même prix que le Dove pink le Dove Pink, par exemple, il va me geler plus fort. C'est un 24% que Michael m'a dit. Et c'est un 24%, là, c'est le, le cannabis qui, va, qui me gèle le plus au monde. Je n'ai jamais été gelé autant que ça avec un joint. On avait fumé un joint, on se l'avait séparé à 3. Euh, même que le cola qu'à Cédric était venu, on était rendu 4 sur le joint. Exceptionnel, exceptionnel. Euh, J'ai mis une photo sur mon euh, Instagram, Weed Indicoman. La photo est belle, mais euh, peut-être moins beau que des produits Broken Coast. Mais c'est meilleur, c'est meilleur, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. C'est un Pink Kush d'oxydos c'est incroyable. Un Purps, c'est vraiment incroyable, très, très fort, très bon goût, euh, vraiment exceptionnel. Euh, je le remercie aussi, Michael, qui m'a donné non seulement un échantillon, je vais pouvoir me rouler deux joints avec ça, mais j'ai une nouvelle façon de fumer. Non, inquiétez-vous pas, je fume encore au joint, mais vous savez, quand on fait un petit Q, un petit bout de carton au bout de notre joint, euh, il m'a donné un bout de vitre. Et puis euh, après un, deux, trois joints, même euh, plus rapidement que ça, tout de suite après un joint, je vais le mettre tout de suite dans l'alcool avec euh, quelques morceaux de mes euh, grinders pour que, mes, vous savez, quand on euh, met nos produits dans l'alcool, ça les nettoie très bien et puis, euh, je ne suis pas encore peut-être assez habitué, mais le goût est différent, on n'a pas le goût du carton un peu euh, puis Michael là, OG Puff, il, vraiment, il mettait de l'axe euh, vraiment à chacune de ses phrases, il y a le mot terpène à chaque fois qu'il parle, il dit tout le temps le mot terpène euh, il dit toujours ça en anglais, terpene puis, il me disait qu'avec des bouts de vitres comme ça pour faire un Q, qu'on coûtait plus les terpines, en tout cas c'est vraiment pas désagréable, il euh, n'y a pas de goût de carton ça c'est sûr, c'est vraiment plus agréable, après ça on déchire le, le papier, et puis il euh, y a peut-être un petit peu de résidus. on souffle, on met ça dans notre euh, petit bucket avec euh, de l'alcool pour le nettoyer, et puis on est prêt pour une autre, euh, une autre session. Ah, écoutez, euh, c'est un phénotype de Pink Pinkush, donc euh, vraiment, vraiment content. Euh, c'est ça, comme je vous ai dit, à Mickaël, allez voir sa page YouTube OGPuff officiel, Ça va lui faire grandement plaisir. J'ai fait cette vidéo-là euh, rapidement parce que je ne voulais vraiment pas que le cannabis s'y sèche. Je voulais vraiment euh, le fumer à son meilleur. <coughs> cool, ça sent le pink couche, pas compliqué. C'est résineux, Il y a de la résine. Ça colle beaucoup, beaucoup de tricônes. C'est vraiment givré. On dirait qu'il y a de la petite poudre blanche dessus. Tellement qu'il y a du tricône. Je ne veux vraiment pas le me ranger. J'ai un petit peu de résidus à l'intérieur. Je vais vraiment euh, égréner euh, ce cannabis-là. Avec un grinder qui n'a pas de compartiment pour récupérer le kiff. On va fumer le kiff, entre en autres. Vraiment un grinder vraiment simple. Merci vraiment beaucoup. Si vous avez l'occasion, une chance, si vous avez l'occasion dans votre vie de vous procurer le Doff Pink. Encore une fois, j'espère qu'il va être bien poussé. Ah, écoute, c'est. C'est vraiment un gros, gros cannabis que j'entre les mains, là. Euh... Vraiment gros, là. Ah, Michael, vous voulez me donner un échantillon de ces deux autres, mais j'ai dit, regarde. Euh... ça qu'imagine le doff pink par toi-terre non non man non non non non all right les boys Winman, oui, c'est l'original on va rouler ça ok j'ai grainé ça on est pour deux joints je veux vraiment pas qu'il sèche je veux vraiment pas que les turpins s'en aillent bon quel papier utiliser on va y être le raw organic amp Là, pour ceux qui se demandent si je vais être gelé, oui, oui, je vais être gelé, ok? Je vais me droguer pour vous devant la caméra. Ça, ça, là, c'est. Euh... C'est le meilleur cannabis, bro. C'est après le dossier d'os. Là. Même si ça coûte euh, 300$ l'once, ça n'a rien à voir avec ton, ton petit pote à 100$, là. Ça n'a rien à voir, là. Rien, rien, rien à voir. Hey, je te dis, on est dans l'appartement. Je sais, comme je te dis là, je sais pas si le gars Cédric savait qu'est-ce qu'il y avait sur la table. Il y avait mon OG Puff qui arrêtait pas de parler. Les terpines, les terpines, il parlait de ses growers, mon gars. Ah, mon gars, vraiment, il mettait beaucoup d'accent sur ceux qui font pousser le cannabis. Euh, à chaque fois qu'il achète du cannabis, j'ai mal fait mon, mon clou, j'aurais aimé ça le faire avec le... le je vais, le je vais le mettre mon, mon cul de vitre. Je vais être obligé de déchirer le, le joint, ça c'est rare, hein, déchirer un joint quand il est déjà tout bien roulé. Puis qu'on le déchire pour absolument rien. Là je le rouvre là, juste pour leur recommencer. Et puis, je pense que j'en ai assez pour trois joints en plus, imagine. Un gros merci, c'est exceptionnel. Mais là, je regardais OG Puff. je n'ai pas posé la question si elle allait mettre du tabac, là. je savais très bien qu'elle allait pas en mettre. Mais je la regardais du coin de l'œil. Ah, écoutez, je, je, je, je capotais, là, parce que je l'avais senti, je savais qu'est-ce qui s'en venait. Je me demandais à quel point, euh, comment que la soirée allait se dérouler, vous comprenez. Mais le gars là, qui, qui nous a invité, Cédric, il connaissait le cannabis parce qu'il a réalisé que c'était du bon cannabis quand que le joint, il était arrivé à son tour. Puis, j'étais content qu'ils disent pas, euh, ouais, pas papy. Non, non, non, non, il a dit que c'était hot, puis c'était bon en Christ. Pis même lui aussi, je pense qu'il a dit que c'était le cannabis qu'il n'avait pas fumé de toute sa vie. À un moment donné, il euh, y a un autre gars qui arrive, un quatrième, man. Je me suis dit, qu qu'est-ce qui se passe, C'était le coloc. Le coloc à Cédric. Il allait qu'il pogne une puff. Ça m'aurait fâché qui dit oh, ben normal, ça m'aurait bien fâché. Non, man. Ils l'ont tous dit, cannabis d'exception. meilleur cannabis que j'ai jamais fumé de leur vie. J'étais vraiment content, on était tous à la même longueur d'onde. Il n'y avait pas de, de... Personne était en train de s'assiner là. Avant de fumer le joint, euh, Cédric, disait à Mickaël, à Ogipoff, quand même dispendieux ton cannabis... C'est avec des, des, des phrases comme ça que j'avais un petit peu peur, qu'ils disent « Ah, oh, moi, je ne paierai pas pour ce cannabis-là. » Mais il a réalisé. Il a bien vu que c'est quelque chose. Alright. Donc, j'ai défait mon joint pour pouvoir insérer ça. Un, un, un, un cul de vitre. Quand j'ai défait mon joint j'ai déchiré le papier et puis euh, le cannabis il collait dans le papier. C'est résineux, il y a de la résine. Plusieurs personnes disent que quand c'est résineux, ça veut pas nécessairement dire que le cannabis est, euh, est, il gèle plus. Il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est la variété de cannabis. Qui, euh, qui, qui a plus de. Qu'est-ce que je veux dire donc? De résine. C'est la variété qui a plus de résine. C'est pas parce que ça a été bien poussé. Ça, je j'étais pas au courant de ça. Donc le M39, c'est pas un cannabis qui est résineux. Donc si vous êtes un super grower. Même si vous, vous mettez les bons engrais, la bonne température, votre M39, il n'y aura jamais de résine. Le M39, ça ne colle pas ses doigts. Ceux qui sont un peu perdus, le M39, c'est le cannabis qui était le plus répandu au Québec avant la légalisation. Bon, j'ai encore euh, pas laissé assez d'espace, là. Bon ben c'est bien de valeur, on va euh, faire ça pour une autre vidéo. On va y avec un petit bout de carton pour euh, le Q. Vraiment hâte de fumer ça mon ami. Alright. Alright. Alright, je partage ça avec toi, j'avais pu euh, fumer ça tranquille tout seul, là, mais on va fumer ça ensemble tranquille. Dof mmh. Pink, D-O-U-G-H Pink. D -O -U -G -H Pink. Un gros merci, man. Un gros, gros merci. <coughs> Vraiment. Vraiment. Vraiment. Vraiment. On dirait que c'est un pink-couche mélangé en dos dossidos. C'est vraiment là... C'est vraiment pink-couche-purps. C'est vraiment un pink-couche mélangé en purps. J'ai pas été capable de trouver c'est quoi... J'ai aimé ça voir... Euh, c'est quoi les croisements qui font que ça donne ça. Tu le mouilles, man. Tu le mouilles. Tu prends des petites poffes. Sors la boucane par le nez. Tu vas avoir plus les arômes. Tu vas plus goûter. Je sais. Tu veux que j'essaie ça sur le Mighty? Ah, man! Tellement bon, man! Je peux pas goûter sur le Mighty, bro. Je veux, je, je veux tellement me geler. Je veux le je manger au complet. Tu comprends? Quand tu fumes du pot de même, c'est dur d'aller fumer d'autres affaires. Hein? Tellement bon même, tellement bon, tellement bon. Je veux pas que ça arrive. Doff pink, Doff pink. Dossy Doss, Pink, Pink Cush, Purps. Ah! C'est bon, man! C'est tellement bon à comparer à d'autres affaires. J'aimerais ça qu'il fasse juste des variétés de même. T'arrives là, là. Dossy dos, Purps, Pink Cush, Duff Pink. C'est ça qu'on veut, bro. Quand j'avais rencontré Remo, le gars qui fait de l'engrais, c'est le même qui parlait lui aussi. Il, paraît, il parlait pareil comme OG Puff, pareil comme Michael. Il parle d'une variété, puis il dit qui qui l'a fait pousser. Remo, quand j'ai dit que ma variété préférée c'était le Pink Kush, il m'a demandé c'est qui le grower, qui qui faisait pousser ça. Là, moi j'ai dit San Rafael. Il ne comprenait absolument pas de ce que je disais. Quand j'ai dit Med Relief, San Rafael, Med Relief, il savait que Med Relief c'était une compagnie. Puis il m'a dit, ah c'est sûrement Med Relief a acheté le Pink Kush à tel gars, à tel grower. Fait que c'est le même qu'on va parler éventuellement. On va parler à coup de terpènes, puis à coup, à coup de, c'est lui qui l'a fait pousser. Okay? C'est le même qu'on va parler dans l'avenir. On parlera pas Indica, euh, SQDC, là. non, ce pas ça qu'on va dire. On va dire Cario euh, puis c'est Monsieur Tremblay qui m'a fait pousser ça. Puis là, M. Tremblay va avoir une de réputation, man. Bon, on va dire aussi peut-être les variétés, mais je pense que c'est plutôt le Indica, Sativa qu'on dira plus Peut-être qu'on va dire euh, Pink couche mais le Pink Kush, il voit déjà ses, ses terpènes. En tout cas, j'ai à l'avenir. Ça va évoluer le cannabis, c'est sûr, sûr, sûr. Non, pas pas le, nécessairement le cannabis, mais la qualité, oui. Mais la façon de le décrire, la façon d'en parler, la façon que quand on arrive au comptoir, de demander ce qu'on veut, ça va être différent dans l'avenir. Ça va être plus précis. Ça, c'est mon opinion personnelle à Winman. C'est vraiment dans mes top, top class cannabis, man. Et comme je te dis à l'œil, le Broken Coast est plus beau. Mais le goût, pis tout. Le goût, il est meilleur que le Rockstone. Ceux qui font pousser ce cannabis-là, quand ils t'envoient ça euh, chez vous. Il t'envoie pas ça dans un ziploc. Euh, OG Puff euh, C'est lui qui m'a fait euh, découvrir ça. Ben pas découvrir, j'avais vu ça aux Indiens. Euh, à Cannabis Attaqué. Euh, Il y a du cannabis qui sont dans des.. Euh, comme dans des rondelles de, de exo, là, comme dans des pots de, de exo. Euh, peut-être pas en plastique, peut-être sans vitre. Mais euh, Pour pas maganer les trichomes, pour pas maganer les côtés de la base de cannabis. Euh, C'est vraiment, euh, c'était vraiment hot, son, son contenant, c'était haut de gamme, là, haut de gamme. L'humidité est-tu C'est pour ça que je voulais le fumer immédiatement. Je ne voulais pas attendre qu'il soit trop sèche. Je sais que j'aurais pu mettre un Boveda, une petite pochette d'humidité. Mais les pochettes d'humidité, ils absorbent l'arôme des autres cannabis. Que si je prends un Boveda que j'ai déjà utilisé, parce que quand il est trop sec, le Boveda, je le mets dans l'eau. Puis euh, le lendemain, tu, peux, tu le mets au congélateur. Et puis euh, après ça, tu le ressors. Puis tu peux le réutiliser à vie. Mais prends pas de l'eau du robinet, même si c'est ça que je fais parce que le chlore tout ça va dans le boveda puis après ça tu le fumes. Euh, faudrait prendre de l'eau euh, distillée quand tu veux réutiliser tes boveda. Donc euh, Exactement. Je voulais pas que le cannabis il ait un autre petit goût avec le Boveda que j'ai mis dans l'eau, que j'ai réutilisé avec d'autres cannabis. Tu sais, je veux pas le scraper, là, tu comprends? Je l'avais déjà essayé vendredi, je savais c'est quoi, je capote là, tu comprends? Écoute! Dove Pink, Pink Kush, Purps, Dusty Dust. c'est mes 4 préférés bro! Hier, euh, j'ai fumé du pink kush de sandra Rafael. 20. Ça c'est meilleur. Il meilleur. C'est un pink kush amélioré. C'est un pink kush. Tu sais, le pink kush est là, là, puis lui, il est juste en haut. Tu sais, c'est pas. Euh, il goûte à la même affaire. Il goûte à la même affaire. Tu me suis-tu, là? C'est pas.. Euh, euh, c'est de même, mais le pink il est... Euh, tu comprends? C'est écœurant, là. Il était écœurant. Il était écœurant, même. Il était écœurant. Peut-être plus, peut-être, je sais pas s'il m'avait écrit, euh... c'est un Indica, mais peut-être plus hybride, peut-être un petit peu moins Indica même si c'est un 24%, il te buzz plus, mais c'est super, man. All right. je me répète, je me radote, je te laisse là-dessus, OG Puff officiel, va t'abonner sur sa chaîne YouTube, un gros merci, man, un gros merci, Michael. salut à tout le monde de Rimouski, et salut à tous les rappers euh, du Québec, puis euh, Charlie boys, abonnez-vous, donnez un pouce.